Dans cette vidéo, nous allons apprendre à démontrer que deux droites sont perpendiculaires avec la réciproque du théorème de Pythagore. Commençons par un peu de logique. En mathématiques, toute propriété peut s'écrire sous la forme « si » une proposition A, « alors » une proposition B. La proposition A désigne alors les hypothèses et la proposition B désigne la conclusion. La réciproque d'une propriété se fabrique en échangeant les propositions A et et B, c'est-à-dire les hypothèses et la conclusion. Elle s'écrit alors sous la forme si B, alors A. Rappelons maintenant le théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors l'aire du grand carré est égale à la somme des airs des petits et moyens carrés. Si on échange l'hypothèse et la conclusion, on obtient alors la réciproque du théorème de Pythagore, qui peut s'énoncer ainsi. Si l'air du grand carré d'un triangle est égal à la somme des airs des petits et moyens carrés, alors ce triangle est rectangle. À la lecture de cet énoncé, on comprend bien que la réciproque du théorème de Pythagore sert à démontrer qu'un triangle est rectangle, autrement dit que deux droites sont perpendiculaires. Regardons maintenant un exemple d'application. Pour cela, considérons le triangle ABC suivant. Si ce triangle est rectangle, il ne peut l'être qu'en A, car son plus long côté est BC. Il serait alors l'hypoténuse. Démontrons donc que ABC est rectangle en A. Pour cela, comparons l'aire du grand carré avec la somme des aires des petits et moyens carrés. Ces deux aires sont égales, et donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A. Autrement dit, les droites AB et AC sont perpendiculaires. Mais que se passe-t-il si lors de la comparaison, on n'obtenait pas deux valeurs égales Le théorème de Pythagore est clair. Si le triangle est rectangle, alors l'air du grand carré est égal à la somme des airs des petits et moyens carrés. Donc, s'il n'y a pas égalité, c'est que le triangle n'est pas rectangle. C'est la conséquence du théorème de Pythagore énoncé ici. Illustrons cela par un exemple. Et pour cela, considérons le triangle DEF suivant. Que peut-on dire alors de ce triangle Comparons l'aire du grand carré, 36 cm, avec la somme des aires des petits et moyens carrés, 36,25 cm. On remarque que ces deux aires sont différentes. Cela contredit l'hypothèse du théorème de Pythagore. D'après la conséquence, du théorème de Pythagore, le triangle DEF n'est pas rectangle en D. Autrement dit, les droites DE et DF ne sont pas perpendiculaires. Pour être complet sur cet exemple, comme le côté le plus long de ce triangle est EF, s'il était rectangle, ce ne pouvait être qu'en D, ce qui n'est pas le cas. De plus, il n'est ni isocèle ni équilatéral, donc DEF est un triangle quelconque. Pour conclure, on peut rappeler que la réciproque du théorème de Pythagore sert à démontrer qu'un triangle est rectangle, autrement dit que deux droites sont perpendiculaires, alors que la conséquence du théorème de Pythagore sert à démontrer qu'un triangle n'est pas rectangle.